Salut à tous, c'est Linux Player et bienvenue dans cette très courte vidéo où aujourd'hui je voulais parler de quelque chose d'intéressant que j'ai trouvé dans Canon Live donc là je suis en train d'éditer une vidéo et j'étais en mode aperçu et euh, j'avais fait quelque chose, c'était Extract Frame to Project mais en laissant en 360p du coup quand on fait ça, euh, ça se met comme ça dans le bon dossier et du coup quand on va regarder dans l'aperçu donc c'est cette frame là on voit que en zoomé comme ça, c'est bien la qualité maximale. Donc là, je mets en 1.1. On voit que la frame, même si le mode aperçu est en 360p, la frame est en résolution maximale. Du coup, c'est nickel. Voilà, je voulais juste dire ça. Je trouvais ça cool.